mon métier qui est celui de magistrat administratif, il consiste à trancher des litiges qui mettent en cause la légalité de l'action de l'administration sous ses différentes formes. Les personnes qui saisissent la juridiction dans laquelle je travaille, qui est la Cour administrative d'appel de Lyon, demandent principalement deux types de choses. Ils demandent en général soit l'annulation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 Euh, quand vous traitez le droit euh, des étrangers, par exemple, donc des personnes qui n'ont pas eu de type de séjour et qui contestent euh, ce, le refus qui leur a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français, vous êtes amené à vous intéresser euh, souvent à leur pays d'origine, euh, notamment quand euh, la question de l'état de santé est, est mise en avant, et bien, euh, la qualité des soins euh, qui existent dans ce pays, l'existence de traitements contre certaines maladies. Donc ça, ça peut être un type de question. Dans le même temps, vous pouvez avoir des questions très techniques sur... Euh,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 euh, les étudiants ou les, les personnes qui sont nées euh, avec euh, Internet existant déjà, ce qui n'est pas mon cas, <rire> euh, ont tendance à tout de suite chercher les réponses, euh, ce qui fait que ça peut faire passer à côté du, du, du problème. Et ça, donc, euh, je pense que c'est valable aussi dans la vie professionnelle et en particulier dans euh, mon métier, euh, c'est de savoir analyser d'abord, euh, euh, comprendre quelles sont les questions à se poser avant de rechercher les réponses.